On connaît tous Desmond Miles, notre premier héros du présent avec lequel nous avons pu découvrir les aventures de Altaïr, Ezio ou encore Connor. Après sa disparition, pour bon nombre d'entre nous, fans d'Assassin's Creed, ressentions un certain vide. Certains espèrent même le voir un jour renaître de ses cendres et repartir à l'aventure avec nous. Mais je ne m'aventurerai pas sur ce terrain bancal et sujet au débat. Néanmoins, je peux toujours essayer de vous consoler. Et si je vous disais que Desmond a un fils et qu'en plus de ça, il est bien canon à la franchise Oui, vous ne rêvez pas et je vous en dis plus tout de suite. Allez, jingle Avant de commencer cette vidéo, si vous suivez les bandes dessinées Assassin's Creed Uprising et que vous ne voulez pas être spoilé avec le tome 3 qui n'est pas encore sorti en France, je vous invite à quitter la vidéo et revenir lors de sa parution en France. Bref, alerte spoil terminée. maintenant on passe aux choses sérieuses. En 2005, lorsque Desmond Miles décide de fuir sa famille d'assassins, il décide de se cacher à New York, vie dans laquelle il prend un travail en tant que barman. C'est pendant cette même période que sans vraiment le savoir, Desmond va engendrer un enfant avec une femme dont on ne connaît pas l'identité. C'est ainsi que naît Elijah le fils de Desmond. En octobre 2015, la mère d'Elijah emmène le jeune garçon dans une clinique d'Abstergo à New York pour réaliser un prélèvement d'ADN de la population générale. À cet instant, l'entité qui cache les Templiers comprend qu'il partage la même lignée que Desmond Miles, mais un autre point tout aussi intéressant, l'enfant est un sage. Les sages sont des réincarnations humaines de Haïta, le mari de Junon qui est l'un des membres de la première civilisation que l'on voit dans plusieurs jeux. Un peu plus tard, durant cette même année, Junon apprend l'existence de Elijah. Elle ordonne à un membre de son culte, Richmond, de Kid l'enfant afin de le ramener jusqu'à elle. Tout en s'introduisant par effraction dans la maison où vit Elijah, Richmond poignarde la mère de l'enfant avant d'emmener ce dernier. Ramené aux instruments de la première volonté, le nom officiel du culte de Junon, Elijah est informé de sa vraie nature et de son potentiel. Richmond prend le jeune garçon sous son aile. C'est ainsi que Elijah rejoint officiellement le culte de Junon au service de sa bien-aimée. Elijah participa à plusieurs missions au sein des instruments, notamment en 2017 lorsqu'il s'infiltre dans les bureaux d'Abstergo de Hong Kong dans le but d'obtenir davantage Informations sur le projet Phoenix, projet qui consiste à séquencer complètement un génome de la première civilisation et d'explorer ses mémoires génétiques à l'aide de l'animus. Dans cette même année, Violette Dacosta, un membre du culte infiltré chez Abstergo, se méfie de Elijah du fait qu'il ressemble beaucoup à son père Desmo. D'ACosta Partage ses soupçons auprès de Junon, qui selon la maîtresse du culte sont intenables. Elijah n'en reste pas moins la réincarnation du bien-aimé de Junon et ne pourrait donc pas le trahir. Après avoir localisé le laboratoire d'Abstergo où est séquencé l'ADN d'un Izu, une équipe des instruments composée en partie de Elijah et Violette d'Acosta est envoyée sur place dans le but de créer un nouveau corps pour leur maîtresse Junon. Retenu en otage, le scientifique d'Abstergo Alvaro Dramatica extrait l'ADN de Elijah et utilise le sueur d'Eden pour créer un fœtus de Izu et accélérer son développement. Junon retrouve alors un corps adulte en 24 heures. Malheureusement pour elle, les soupçons de Dacosta concernant Elidia étaient vrais. Utilisant le koinor pour plonger Junon dans une illusion, l'assassin Charlotte de la Cruz en profite pour trancher la gorge de la Izu et mettre fin à ses projets. Profitant du chaos créé par Otsoberg et son équipe qui élimine un par un les membres du culte de Junon, Elidia s'enfuit dans la nature avec le Ko-Inor. Depuis, plus aucune nouvelle du jeune homme. Alors selon vous, qu'est-il devenu Va-t-on le revoir un jour dans un jeu Sera-t-il rangé du côté des assassins, des templiers ou un tout autre clan A vous de me le dire dans les commentaires. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu pour notre petit retour, on est de retour après une petite pause, ça fait plaisir. Avant de quitter cette vidéo, retenez bien un truc, nous serons en live pour la conférence Ubisoft E3, donc lundi prochain à 21h sur la chaîne, n'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour nous suivre en direct avec nous ce petit live tranquille. On aura de l'Assassin's Creed, c'est sûr pendant l'événement, il ne faut surtout pas le manquer, donc voilà, abonnez-vous, likez la vidéo pour la faire connaître à un plus grand nombre, et bien sûr, activez la cloche des notifs. C'était Auré, en direct de la expérience. prenez soin de vous et... Et bye tout le monde.